Une association qui existe depuis 1992, qui regroupe un millier de jeunes sur l'ensemble du territoire français, euh, des jeunes de 16 à 35 ans. Euh, nos activités euh, sont de deux ordres d'une part, faire de la pédagogie sur l'Europe. Euh, moi j'ai adhéré à l'association par ce biais-là en me disant en 2005 en fait. On n'a pas expliqué aux citoyens de quoi il s'agissait, donc il faut nous leur expliquer qu'ils comprennent, parce qu'en fait, on ne peut que adhérer au projet européen, euh, il faut juste bien l'expliquer. Donc ça, c'est le premier pied. Et le deuxième pied de l'association, c'est un pied plus de plaidoyer, revendicatif, fédéraliste. Et l'association est de plus en plus fédéraliste. Enfin, moi, j'ai adhéré, euh, on n'est pas très fédéraliste, on l'est de plus en plus. Euh, si l'association des jeunes européens a décidé de s'engager, euh, c'est pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, ce New Deal for Europe, ça permet de montrer que l'Europe telle qu'elle existe n'est pas forcément une nécessité et qu'il y a d'autres options et d'autres alternatives. Et actuellement, les citoyens, euh, quand on part dans la rue, on est souvent dans la rue, c'est pour ça qu'on a des t-shirts, euh, quand on parle aux gens, ils critiquent souvent l'Europe telle qu'elle est pour les grandes entreprises pour les riches, pour ceux qui peuvent voyager, pour ceux qui parlent plusieurs langues, tout ça. New Deal for Europe propose une autre vision de l'Europe, une vision européenne de la solidarité, qui euh, construit quelque chose de différent pour vraiment une Europe des citoyens et une alliance entre les peuples. Donc nous nous sentons très proches de ces valeurs-là qui sont défendues, donc c'est une des premières raisons de cœur, si je peux dire, euh, de pourquoi on a rejoint euh, ce comité. La deuxième, c'est aussi que, comme ça va être les élections européennes, nous tous, dans toutes nos activités associatives, on essaye de mobiliser les citoyens pour aller voter. Mais du coup, on a rencontre plein de citoyens. En 2012, on a rencontré assez peu de citoyens. En 2014, moi j'en rencontre à la peine des citoyens tous les week-ends, on est dans la rue, on dit aux gens d'aller voter. Il suffit de leur dire Bon, vous allez voter, vous voulez voter pourquoi Ah, vous êtes plutôt sur cette idée-là, bon, regardez regarde, il y a une pétition qui existe sur laquelle on pouvez vous engager. Donc c'est une chance, ces élections européennes, à mettre à profit. Parce qu'on rencontre plein de monde. Et ça permet de les amener vers un projet pour l'Union européenne. Donc c'est une des autres raisons pour lesquelles on s'est dit, c'est aussi intéressant de faire cette initiative-là, maintenant. Parce que on va rencontrer du monde et on va pouvoir euh, fédérer les gens pour un projet. Et que ça permet aussi, quand on parle aux gens, de les faire signer sur les crises à la fin. On parle beaucoup moins dans le vent quand juste on leur donne un tract comme ça à la sortie du métro et qu'ils sont déjà partis et que le tract est envolé volée. Euh, le fait de faire signer les gens permet de les mobiliser euh, et qu'ils s'engagent un peu plus loin. Donc c'est quand même euh, des choses assez intéressantes. Et puis au-delà de ça, euh, ça nous permet aussi de nous tous nous mettre en réseau, nous rencontrer, savoir ce qu'on fait les uns les autres autour d'un projet qui est fédérateur. Et mine de rien, pour l'ensemble de nos associations, euh, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, qu'on ne soit pas à marcher dans notre, dans notre silo et à creuser notre trou nous-mêmes, euh, qu'il faut qu'on ait une vision un petit peu plus globale, un petit peu plus large. Et ce comité et cette initiative permet, comme cette réunion ce soir, de nous rencontrer, de savoir ce qu'on fait. Et c'est déjà quelque chose de très intéressant pour fédérer une société civile européenne.